Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur l'avant et l'après une constellation. Alors, euh, souvent la constellation commence au moment de la prise de rendez-vous. Donc si vous êtes client d'une constellation, euh, observez comment elle agit déjà entre le moment de la prise de rendez-vous et le, le rendez-vous de la constelle. Et pour, si vous êtes constellateur, constellatrice, pour vous... Euh, J'observe souvent avant une constellation ce qui est en train de se passer. Hier, par exemple, j'accompagnais quelqu'un et juste avant, j'étais maladroite, j'arrêtais pas de faire tomber des trucs, il euh, y avait une sorte de, de tension euh, qui n'est pas nécessairement habituelle chez moi. Euh, en tout cas, pas faire tomber des trucs. <rire> et, euh, et, et je l'ai intégré comme étant des éléments peut-être de fébrilité ou... Euh, bon. Je n'ai pas essayé de trop interpréter, mais en tout cas, je l'ai pris dans... J'ai senti que le champ était déjà ouvert et que, et que ça pouvait me donner des informations. Euh... Avant une constellation, euh, aérer la pièce, c'est un minimum. Après une constellation aussi. Euh, se laver les mains et à l'eau, euh, avant et après. Boire de l'eau en tant que constellateur, constellatrice. C'est vraiment des, des, des mécanismes qui permettent de rentrer dedans et d'être de, de, de, pleinement disponible euh, au champ euh, sans être avec sa propre énergie ou en tout cas disponible. Ensuite la constellation se, se déroule. Euh, après la constellation, moi je dis souvent plusieurs points et donc je vous les, je vous les livre ici si ça vous inspire. Première chose classique, c'est 21 jours d'intégration. Euh, 21 jours dans lesquels on fait confiance dans le processus, on est vraiment dans le lâcher, dans le laisser-être, et euh, euh, conseil de ne pas en parler. Ça, c'est surtout pour les constellations qui sont thérapeutiques. Par contre, pour les constellations de projet ou en, pour les constellations de collectifs, euh, s'il y a des idées qui émergent, c'est ne pas les réfréner. Donc pouvoir reparler en collectif de, de, de ces constellations, dans la foulée, dans les 21 jours, ça fait partie du processus d'intégration. Par contre, si on, est, si on touche plus à du thérapeutique, l'invitation c'est de ne pas en reparler, parce que souvent, quand on en reparle, on mentalise, et c'est tellement énergétique que euh, c'est ce, ce, un cadeau, que de, de faire confiance dans le fait que le processus est en train de se faire et qu'il n'y a rien à, à faire. Et en même temps, et c'est paradoxal, c'est mettre de la conscience sur ce que la vie met comme pépite sur le chemin de la constelle, pendant ces 21 jours d'intégration. Euh, je trouve que c'est important de... de de rendre actif le processus d'intégration en, en, en mettant de la conscience sur tout ce qui se joue après. Et alors, la, la troisième chose que je fais, et ça, c'est grâce à Christine Ayoub à nouveau, euh, c'est de revenir à la fin de la constelle avec une phrase essentielle, une phrase spécialement goûtue, euh, un peu genre le nectar de... De la constelle qui permet euh, au collectif ou à la personne de se remettre dedans avec peu de mots. Euh, hier, la personne, son mantra, c'était euh, « Je reprends ma dignité ». Et juste faire résonner cette phrase-là tous les jours, moi j'avais mis ça euh, quand, quand, quand j'avais été euh, suivie par euh, Christine, j'avais mis dans mon Agenda pendant 21 jours, ma, ma phrase mantra euh, qui était c'est simple d'aller dans mon refuge intérieur et je l'avais mis tous les jours pendant 21 jours et je trouve, enfin voilà, ça m'a vraiment accompagnée euh, dans, dans cette intégration. Donc proposition, quand vous sortez d'une constellation ou quand vous êtes constellateur, constellatrice, euh, vous, vous, vous mettre cette phrase... Euh, et proposer cette phrase à, à vos clients comme euh, phrase d'intégration, parce que juste le fait de, de faire résonner à nouveau ces mots remet dans l'état de constellation. C'est comme euh, si c'était euh, euh, vibratoirement, on se remet dans cet état dans lequel euh, on était à la fin de la constellation, qui est un état euh, souvent euh, très fort et dans lequel le mental euh, n'est pas très présent. Évidemment, vu que c'est un travail énergétique, boire de l'eau est, est, est une grande invitation. Euh, et puis, euh, si vous êtes conservateur, conservatrice, invitez la personne à vous recontacter pendant ces 21 jours s'il si y a quoi que ce soit qui, qui, qui a besoin d'être déposé. Euh, ça fait partie du, du, du service après-vente. Euh... Et... Autant pour la personne qui vient euh, euh, consulter que pour euh, le constellateur, constellatrice, le moment d'après, bon, vous vivez comme vous le vivez, sentez bien comment c'est, mais je trouve qu'une une balade après avoir vécu une constellation permet d'intégrer, avec ses pieds, aller se balader dans un endroit, euh, dans un parc, en ville ou euh, en forêt, si vous avez la possibilité, ça ça permet d'être dans le silence et d'intégrer euh, et, et de marcher, d'être dans le mouvement des, des pas. Euh, ça, ça fait du bien au corps. Et si vous êtes euh, constellateur, constellatrice et que vous sentez que euh, ça a spécialement résonné pour vous, que peut-être euh, vous avez euh, euh, intégré des rôles qui ont été spécialement forts, donc à nouveau, vous lavez les mains, boire de l'eau et puis à le rendre à la terre ce qui ne vous appartient pas, ce qui n'est pas nécessaire. Et puis garder les résonances euh, nourricières. Euh, et donc mettre ses mains dans la terre euh, et rendre le tout. Ou mettre les mains sur le sol et puis imaginer que, que tout part euh, à cette planète qui composte. Ça peut permettre de pouvoir reprendre ses activités en toute légèreté. Et un dernier point, euh, quand vous êtes euh, euh, client, mais c'est avec le, le début de la vidéo, je le disais aussi, c'est vraiment regarder euh, avant une constelle comment vous êtes. Euh, moi, souvent, en début de constellation, je propose euh, de tirer une, une carte d'oracle. Euh, et et, et c'est très régulièrement euh, une carte qui montre euh, soit une ressource, qui va être intéressante pour la constelle, ou soit euh, un état d'esprit actuel, ou euh, un peu où l'âme en est euh, avant une constelle. Donc voilà, ce sont des, des indications à tester, à expérimenter, euh, et, et vraiment sentir ce qui vous convient à vous. Je vous souhaite une toute belle journée, toute belle soirée, toute belle semaine. A bientôt.